Face à des chocs économiques exogènes de grande amplitude, le Sénégal a adopté une attitude et aptitude de riposte face à de tels chocs. Ainsi, il a procédé à des réaménagements dans le domaine de la politique budgétaire. Pour une meilleure évaluation, le comité de suivi a visité le ministère de l'économie, du plan et de la coopération pour s'assurer de la mise en place de ce dispositif et l'état actuel de l'exécution du programme de résilience économique. Nous avons reçu aujourd'hui donc, la commission euh, de suivi euh, stabilité macroéconomique, euh, financière, pour l'emploi, en tout cas, pour les entreprises. Et je rappelle que dans le cadre de ce pilier, euh, il y a les appuis directs que l'État a fait aux entreprises, aux acteurs économiques, euh, pour les aider dans la résilience. Il y a également des subventions fiscales, des appuis fiscaux, je dirais, que l'État également a octroyé aux entreprises. Et enfin, il y a le dispositif de financement des entreprises impactées pour les aider à faire face aux charges relatives aux salaires, mais également aux charges, aux autres charges fixes qui sont incompressibles. Dans le cadre de ce dispositif de financement, il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord le dispositif de report en partenariat avec la Banque centrale, donc les banques commerciales de ce pays, ont fait des reports de plus de 135 milliards de francs CFA, des reports gratuits. Donc les entreprises font recours d'abord à, à ce report avant de venir vers le dispositif de financement euh, avec un coût, mais un coût très modeste. Ce dispositif de financement a deux guichets. Il y a le guichet de 200 milliards pour les PME et les grandes entreprises et un dispositif pour les TPE et les entreprises du secteur informel qui est géré par le Fonds GIP. Pour faire face à ce choc, le Sénégal compte sur ses propres ressources en s'appuyant sur des investissements conséquents pour se projeter sur la phase post-Covid. À la date d'aujourd'hui, en combinant les deux dispositifs, 12 milliards de francs CFA ont déjà été, euh, de financement ont déjà été octroyés à travers six banques et à travers plus de 30 euh, sociétés de microfinance. Et ces sociétés de microfinance, donc, ont prêté à des taux euh, max, au maximum de, de, de 9 euh, ont prêté à des femmes, à des jeunes, à des groupements euh, d'intérêt économique. Dans, à travers tout le pays, à travers toutes les régions du Sénégal. Et ce dispositif de résilience, donc, va continuer pendant quelques mois parce que les banques continuent de recevoir des demandes de financement dans le cadre de ce dispositif et les sociétés de microfinance aussi continuent de recevoir des demandes de financement. Le comité de suivi, nanti de toutes ces informations, a mis des recommandations allant dans le sens de compter sur nos propres ressources et efforts dans la résilience. Nous sortons rassurés de cet entretien avec le ministre, qui nous a donné beaucoup de chiffres, qui nous a expliqué aussi la méthodologie de travail de son département et au-delà du gouvernement. Je pense que notre rôle aujourd'hui c'est de faire le suivi des opérations, donc, euh, force Covid-19. Et il est important, euh, très régulièrement, de rencontrer les ministres de tutelle, les ministres sectoriels, pour évaluer le travail qui est fait. Et c'est de notre ressort aussi de remonter les informations au niveau du ministre de l'économie ou bien au niveau du ministre des Finances, des freins, des blocages que rencontrent donc, euh, les entreprises en particulier les PME, PME. mais aujourd'hui nous avons été rassurés par le ministre. Ainsi, dans le suivi des 1 000 milliards prévus par le programme de résilience, la commission Stabilité macroéconomique compte s'investir davantage dans une meilleure évaluation des ressources à injecter pour rassurer les Sénégalais sur la stratégie déjà enclenchée sur le plan de riposte à la pandémie Covid-19. Le Conseil national du patronat du Sénégal a été l'hôte de la commission de stabilité macroéconomique du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de force Covid-19. L'objectif de cette rencontre est de s'informer sur le soutien bénéficié par le secteur privé pour le maintien des emplois dans le cadre du programme de résilience économique et sociale initié par l'État du Sénégal pour une enveloppe estimée à 1 milliards. Le Conseil national est revenu sur les dispositions prises par l'État. Cette commission, nous en avions fait le point. Nous étions principalement concernés par les remises sur les dettes fiscales sur le plan de soutien aux entreprises, enfin les remises de 200 milliards, le plan de soutien aux entreprises de 200 milliards et la situation de la dette intérieure qui était évaluée à peu près à 302 milliards précisément. Donc nous avons fait le point sur ces trois, bien sûr la dette intérieure, comme nous l'avions dit, de nos différentes rencontres avec le ministère des Finances, nous en avions le fait le point. Toutes les échéances avant 2019 ont été réglées et sur les échéances de 2020, en partie réglées, et l'autre devant attendre la loi de finances rectificative. Donc, c'est assez satisfaisant. Cependant, le Conseil national du patronat a fait un tour d'horizon sur l'impact négatif de la pandémie qui a paralysé beaucoup de secteurs des entreprises, l'économie, les finances, entre autres. Le comité s'est réjoui du sens de l'anticipation par la résilience afin d'éviter les licenciements. L'intérêt de, de la rencontre de ce soir, c'était de, de faire le point dans la situation de la résilience. Comme vous le savez, notre commission s'occupe du volet résilience économique et sociale surtout prés préservation des emplois et je pense qu'effectivement on les a écoutés avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'ils nous ont fait le point de la situation et il faut reconnaître que sur l'essentiel en tout cas à part le guichet euh, des 200 milliards donc qui s'occupaient d'entreprises euh, impactées sur l'essentiel en tout cas ils sont satisfaits. Maintenant il faut redoubler d'efforts par rapport à la diligence au niveau des ministères pour qu'effectivement certains retards aussi puissent être comblés. L'autre volet, je pense que le président l'a dit, nous, nous sommes surtout appesantis sur la relance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la pandémie est tellement, disons, en tout cas, on ne on, on peut pas la situer. Et de ce point de vue, on ne sait pas ce que, ce que demain sera fait. Et donc, il nous faut réfléchir sur la résilience. Et nous avons abordé ces questions avec le patronat. Et je pense qu'avec l'État, nous ferons de sorte que cette question soit mieux, en tout cas, regardée et certainement trouver des solutions pour que... Cette pandémie ne puisse pas, en tout cas, nous terrasser. La délégation générale à la protection et à la solidarité nationale a rencontré les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du de force COVID-19. L'objet de cette visite était de s'informer sur le processus de mise en place du registre national unique RNU et mettre en lumière l'approche inclusive du RNU. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a envie la mise en vue la mise à jour du registre national unique, mais aussi son extension. Nous voulons avoir le maximum, en tout cas l'objectif, la finalité ou la perspective que nous avons, c'est d'avoir l'ensemble des ménages pauvres dans le registre national unique. Comme je l'ai expliqué tantôt, c'est pouvoir à chaque fois qu'il y a un besoin qu'on puisse aller directement puiser dans ce registre national unique. Le registre national unique est un système d'information qui se base sur les populations à faible revenu et les groupes vulnérables. Le comité s'est réjoui de cet outil institutionnel et a formulé des recommandations sur les omissions et réclamations suite à leur tournée nationale déjà effectuée. Au niveau du ministère, ils ont fait un dispositif extrêmement important. Inclusif, hiérarchisé du base en haut, avec des systèmes de contrôle, qui s'ils étaient vraiment respectés par tous à, à jusqu'à la base, on n'aurait pas aujourd'hui de, de problème dans, dans, dans le ciblage, euh, parce que vraiment tout a été fait pour qu'il y ait la plus grande in inclusivité. Et je dois dire que peut-être c'est ça les recommandations, parce que la responsabilité, elle est, elle est, elle est, elle est évidemment de l'État, mais elle est aussi collective, c'est que je peux le dire que la plupart des problèmes qui ont été rencontrés, c'était au niveau des comités de ciblage, au niveau des, des, des, des chefs de village ou des chefs de quartier, certains, on ne dira jamais tous, mais où certains n'ont pas joué leur rôle. Donc, et une déjà et des, des dispositions même ont été prises pour ajouter. Euh, ce qu'ils euh, appellent les assemblées villageoises ou les assemblées de quartiers dans certaines régions pilotes pour qu'il y ait vraiment un contrôle citoyen encore plus grand après le travail du comité de ciblage. Et pour nous, c'est rajouter en, encore de la transparence et du contrôle pour s'assurer que tous les, ceux qui ont été ciblés, comme ceux qui devraient être dans les quotas des groupes vulnérables, soient bien ceux qui doivent l'être et non pas, peut-être d'autres qui n'ont pas besoin de, de cette aide particulièrement vous rappelle le ciblage pour l'inscription au RNU, ce sont des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie AN, SD, qui tient compte de l'incidence de la pauvreté des ménages vulnérables, suivant une approche inclusive.